Une fédération internationale des syndicats libres, le CISL, a été créée en 1949 à Londres. À ce congrès et à la conférence préparatoire avant le congrès, il y avait une grande discussion. Est-ce qu'il faut créer une organisation qui ressemble à toutes les organisations libres, toutes les organisations indépendantes de leur gouvernement, de La question était surtout est-ce qu'il y a un rôle pour les, dans la nouvelle organisation des organisations d'inspiration chrétienne à l'époque Il y avait un grand débat il y avait les, les affiliés euh, euh, de l'un côté de l'autre, et finalement ils ont décidé de ne pas le faire. Et c'était un grand effort de rassembler toutes les forces de syndicalisme libre. Dans les années depuis, il y avait l'unité d'action, il y avait un certain coopération, plutôt bien, plutôt moins bien, mais quand même cette notion n'était jamais totalement éteinte. Avec l'unification de la CMT, le, la Confédération mondiale de travail, et le CISL en 2006, on a finalement com combiné deux... Deux types de syndicalisme, mais des syndicalismes de valeur Les valeurs n'étaient pas très loin, mais les traditions étaient, étaient différentes. Et ça nous a donné la richesse de ces histoires, la, la richesse de ces traditions, la richesse de différentes manières de penser. Et en plus, on a ajouté les organisations qui avaient aussi les grandes traditions, mais qui n'étaient ni dans la CSL ni dans la CMT. C'était une grande expérience, mais ce qui était nécessaire pour le faire marcher est d'écouter les gens intensivement, de faire un consensus. Déjà dans le CISR, déjà dans le CMT, les gros efforts étaient nécessaires de ressembler les gens sur la base d'un consensus de politique, sur les priorités d'action et sur les campagnes et les autres efforts coordonnés ensemble. Avec la fusion, avec par la fusion, mais l'unification de tous ces forces en 2006, euh, c'était important de faire encore plus d'efforts, d'unifier les gens, de discuter, de faire les consensus, d'assurer que les valeurs sont comprises dans la même manière, même s'ils sont partagées. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché le manière, dans la manière qu'on espérait alors. J'ai l'impression même que dans le mouvement syndical libre, libre, qu'il y a plus de division maintenant qu'en 82, quand j'ai commencé de travailler avec le mouvement syndical international. Il y a plus de méfiance aussi, le, le, le sens qu'on est dans la même famille, qu'on travaille ensemble, qu'on a l'objectif, le, le, le le, les choses qui a fait possible pour nous de faire les choses impossibles, mais de le faire quand même. Cet esprit n'est plus le même que dans ces décennies, où on fait les changements ensemble. Je pense que c'est ça qu'il faut, faire un nouvel consensus, assurer que les valeurs sont vraiment en commun et qu'ils sont compris en manière, et de bouger, de faire progresser, de mobiliser sur la base de politique actions qui sont décidées par les affiliés parce que c'est important pour eux, c'est que même leur organisation, ça appartient à eux et ça existe pour, pour eux. Merci.